le métro parisien. Vous allez voir, aujourd'hui, immersion Gare du Nord, Châtelet, le métro, le RER. On va aller dans la ville souterraine de Gotham, Paris City. One reason to breathe this air And now we made for ourselves This won't be the last time I've oh, never in my life ever seen the sky up like this You can see the tool of command I'm far away Non, on va les prendre le, le, le train On doit only one de. control To be longer find another reason to breathe is air. I want to see you more than this And every time you're lost Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Von Diversion. Von Diversion. Next. Video.